top 10 des meilleurs pays à visiter en Afrique l'Afrique est un continent qui a été injustement stéréotypé comme une terre de pauvreté et de conflits dans ce contexte, une nouvelle génération de touristes a émergé de découvrir la culture africaine et ses habitants ces touristes cherchent une expérience plus authentique et recherchent une façon plus authentique d'explorer l'Afrique l'Afrique, les berceaux de l'humanité est un continent magnifique, rempli de gens merveilleux, d'une culture étonnante et de paysages variés avec des spécificités inhérentes à chaque pays. Étant donné que le continent regorge de certains des pays les plus étonnants du monde, les personnes qui visitent l'Afrique y restent longtemps après leur départ. Restez avec nous pendant que nous découvrons les 10 meilleurs pays africains à visiter. Bienvenue sur ma chaîne Safari et découverte, une chaîne où nous découvrirons ensemble les merveilles et la beauté d'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. Commençons notre top 10 avec le Maroc. Le Maroc est le pays le plus au nord-ouest de l'Afrique du Nord. Il borde la mer Méditerranée au nord, l'océan Atlantique à l'ouest, et a des frontières terrestres avec l'Algérie à l'est et les territoires contestés du Sahara occidental au sud. La capitale du Maroc est Rabat, tandis que sa plus grande ville est Casablanca. La zone est d'environ 446 550 km², avec une population approximative d'environ 37 millions d'habitants. Si vous prévoyez de visiter l'Afrique, le Maroc est une des meilleures destinations. Les principales destinations touristiques au Maroc sont la ville impériale de Marrakech, la côte atlantique avec les plages de Rabat et Casablanca, la région montagneuse du Haut Atlas et les déserts du Sahara. Les sites historiques les plus importants du Maroc sont la casbah de Oudé à Rabat, la médina de Marrakech, les ruines romaines de Volibilis et les mosquées Hassan De à Casablanca et Koutoubia à Marrakech. Outre les attractions touristiques, le Maroc offre aussi de nombreuses possibilités pour pratiquer des activités de plein air comme la randonnée, le cyclisme, l'équitation et le golf. À la neuvième position, nous avons le Kenya. Le Kenya est un pays d'Afrique de l'Est avec 580 367 km, ce qui en fait le 48e plus grand pays du monde. La capitale est Nairobi. Le Kenya est principalement bordé par le Soudan du Sud au nord-ouest, l'Éthiopie au nord, la Somalie à l'est, l'Ouganda à l'ouest la Tanzanie au sud et l'océan Indien au sud-ouest. Les langues officielles sont l'anglais et le Swahili. Le Kenya est l'une des magnifiques destinations fauniques au monde, avec des dizaines de parcs nationaux, des réserves et des zones de conservation qui abritent certaines des populations fauniques les plus diverses. La réserve nationale de Masai Mara offre la plus grande migration des new qui peut être observé de juillet à octobre. Pour le visiteur qui veut voir certains des cinq grands animaux sauvages, il y a une forte concentration des lions, des léopards et des guépards dans les parcs. A la huitième position nous trouvons la Namibie. Si vous envisagez de visiter l'Afrique, la Namibie est un pays à ne pas manquer avec une superficie d'environ 825 000 km, la Namibie est une destination qui saura vous satisfaire. Ce qui les rend si attrayants, c'est sa diversité et sa beauté naturelle. La Namibie est située sur la côte ouest de l'Afrique et partage une frontière avec l'Angola au nord, la Zambie à l'est et le Botswana au sud. Sa capitale et la plus grande ville est Windhoek. La Namibie est le pays avec la troisième population estimée la plus élevée d'Afrique après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le désert de Kalahari couvre la partie centrale du pays et c'est le sixième plus grand désert par superficie sur Terre et le deuxième plus grand d'Afrique après le Sahara. Vous pouvez assister au plus grand dîne du monde qui se trouve dans les déserts du Namib. Si votre objectif principal dans votre liste des sauts est de voir les cinq grands animaux sauvages, alors le parc national de Tosha est l'endroit où aller. La Namibie offre de nombreuses possibilités de plongée à voile, des kayaks et des rando car elle possède les déserts du Namib, la baie de Wolvis et les canons de la rivière Fiche. En Namibie, les touristes ont également la chance de voir certains des plus beaux lever et coucher du soleil au monde. Que ce soit sur la plage ou dans les montagnes, ces spectacles colorés ne vous laisseront pas indifférent. Si vous cherchez à découvrir une nouvelle destination et que l'Afrique est votre continent de prédilection, alors n'hésitez pas à visiter la Namibie, vous n'essayerez serez pas d'ici. À la septième position nous vient l'île Maurice. L'île Maurice est une nation insulaire située dans l'océan Indien à environ 2000 km au large de la côte sud du continent africain à l'est de Madagascar. Pour lui est sa capitale et sa plus grande ville avec la concentration de la majeure partie de sa population. Étant la, sa 70 e plus grande nation au monde, le pays a une superficie totale de 2040 km Le pays est constitué de l'île Maurice et de plusieurs autres îles. L'île Maurice est le meilleur endroit pour ceux qui aiment la plongée en apnée, la natation, la plongée sous-marine et les aventures avec la faune. Elle possède les meilleures plages, les parcs nationaux, des paysages et des cascades qui laisseront aux visiteurs vivre des aventures inoubliables. Pour les pique-niques sur la plage, il existe des plages célèbres dans les pays comme Tuff Beach, Belmar Plage, Ileux Serres, Pérebire, Ileux Gabriel et bien d'autres. Et pour les amoureux de la nature, Maurice possède les meilleurs endroits pour observer sa flore et sa faune qui vous épateront. Depuis les parcs national des Gorges et la Rivière, les monts des Aventures de Casella, les parcs François Legard, les cascades de Tamara, les Blue Penny Museum et bien d'autres. Avec ces nombreuses options incroyables d'endroits à visiter à Maurice, vous pouvez sûrement les ajouter à votre liste des choses à faire. A la sixième position, nous avons les Madagascar. Le Madagascar est un pays insulaire de l'océan Indien avec 592 800 km. C'est le deuxième pays insulaire après l'Indonésie. Madagascar est considéré comme le hotspot de la biodiversité car plus de 90% de sa faune ne se retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Antananarivo est sa capitale et sa plus grande ville et les langues officielles sont. Les Malgaches et les Français. Madagascar est largement connu pour ses limériens, ses baobabs, ses oiseaux et ses jeunes. Les pays accueillent environ 350 000 visiteurs par an. Si vous en faites partie, vous pouvez assister à de nombreuses aventures si cela figure sur votre liste des choses à faire. Nous retrouvons dans ces pays de Baobah, des baobabs de magnifiques arbres qui peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Dans le parcs du centre side le parc national de l'Isalo peut être réduit. Nosibi est l'une des plages du Madagascar située à 5000 au large de la côte de l'île principale où vous pouvez trouver des plages de sable blanc, des restaurants chers et des grandes stations balnéaires. Le parc national d'Oranomafana est une forêt tropicale qui est également le meilleur endroit pour voir 12 espèces de limériens, des coléoptères girafes, des caméléons et de nombreux oiseaux. Le Parc national d'Ondasibe Montadia abrite les célèbres limériens Andri et l'îlot limérien, avec quatre espèces de limériens. À la cinquième position, nous avons le Rwanda, pays qui a autrefois connu les horaires du génocide, le Rwanda est aujourd'hui un paradis pour les touristes et un endroit idéal pour voir les majestueux pays africains. Le Rwanda est un pays où la nature raconte l'humanité, où il y a des paysages spectaculaires et une architecture imposante se côtoie en parfaite harmonie, où la faune et l'observation de la faune dominent lors des de jours et où la population et son hospitalité vous font sentir chez vous. En commençant par la randonnée des gorilles dans les, dans les parcs nationaux des volcans. Les visiteurs apprécient généralement de voir les gorilles des montagnes dont le nombre est estimé à 600 dans les parcs. En dehors de cela, les touristes peuvent également en apprendre davantage sur le génocide rwandais au mémorial du génocide de Kigali qui s'est produit en 1994. Le parc national des forêts de Nyungwe exposera les visiteurs à 168 espèces végétales. 322 espèces d'oiseaux et 75 types de mammifères. Profitez aussi d'une promenade dans la canopée. Les safaris dans le parc national de Kagera est également une expérience merveilleuse à vivre au Rwanda. Vous aurez la chance de voir tous les animaux, des big five ainsi que les oiseaux et les antilopes. Les autres attractions du Rwanda sont les musées du palais du roi, les lacs Kivu, la capitale du Rwanda Kigali, où de nombreux visiteurs aiment passer la nuit avant de commencer leurs aventures au Rwanda. A la quatrième position, nous trouvons l'Egypte. L'Egypte a une population d'environ 101 985 000 personnes en 2021. L'Egypte ancienne a été l'une des civilisations les plus puissantes et les plus influentes de la région pendant plus de 3000 ans d'environ 3100 avant Jésus-Christ. Comme il est largement connu pour ses trésors anciens et sa riche histoire, il y a plus dans ce pays que la plupart ne pourraient s'y attendre des merveilleuses plages de sable, à une architecture et des bâtiments remarquables. Ce pays est digne de votre liste des choses à faire. Les pyramides d'Égypte sont un incontournable pour les visiteurs en Égypte. Ce sont des pyramides les plus anciennes et les plus grandes retrouvées dans les grandes guerres en Égypte. Les plus longs fleuves du monde, les fleuves Nil, se trouvent en Égypte et, sur toute sa longue guerre, plusieurs attractions peuvent être vues comme Nixor et Aksuang. Les monts Sinaï, où Moïse avait réussi les dix commandements des dieux, se trouvent également en Égypte. Pour les plongères, la mer rouge offre une expérience inoubliable car elle possède des épaves, des mires, des pinettes, des plongées à terre et des bateaux de jour. En Égypte, vous pouvez également faire des safaris dans les déserts et de l'équitation avec camping pour profiter pleinement de l'expérience. A la troisième position, nous avons la Tanzanie. La Tanzanie est l'un des pays présents en Afrique de l'Est. Dar Salam est sa capitale. Les principales destinations touristiques à Tanzanie sont Arusha, Zanzibar et Serengeti. Arusha est une ville située dans le nord du pays à la frontière avec le Kenya. Zanzibar est une île située au large de la côte de la Tanzanie. Serengeti est un parc national situé dans le centre du pays. Il est célèbre pour ses vastes étendues de plaines et sa fonte très diversifiée et a remporté le prix du meilleur parc d'Afrique pendant trois ans consécutifs depuis 2019. C'est l'une de cette merveille d'Afrique, une destination incontournable pour de nombreuses personnes et voyageurs. Les visiteurs peuvent assister à la grande migration d'environ des millions de news, des zèbres et des antilopes. D'autres attractions populaires sont les parcs nationaux des Tangir, la plus haute montagne d'Afrique, le Kilimandjaro, avec plus de 20 parcs nationaux. La Tanzanie mérite votre liste des choses à faire. La Tanzanie nous propose également une gastronomie magique. La cuisine de la région côtière se caractérise par des plats épicés et l'utilisation de lait de coco. Le tourisme en Tanzanie connaît actuellement une forte croissance, ce qui contribue à dynamiser l'économie du pays. Les autorités tanzaniennes ont mis en place de nombreuses mesures afin de favoriser le développement du tourisme, notamment en améliorant les infrastructures touristiques et en mettant en œuvre des politiques incitatives. De plus la Tanzanie est l'un des, des rares pays d'Afrique à proposer une gamme complète de services touristiques allant du voyage d'aventure au séjour luxe. A la deuxième place, nous avons les Seychelles, un pays insulaire avec plus de 115 îles dans l'océan Indien. La capitale est Victoria et se trouve à 1500 km à l'est de l'Afrique continentale. Les langues officielles sont les français, l'anglais et les seychellois. Avec des plages à couper les souffles, la plongée sous-marine de classe mondiale et les îles tropicales paradisiaques, vous avez toutes les raisons de vous y rendre. Comme le pays est composé de 115 îles, trouver les meilleures plages n'est pas une surprise. Les pays possèdent de belles plages dont la plus célèbre est en source d'argent. Les Seychelles abritent également les plus petites grenouilles du monde, la plus grande tortille et douze espèces d'oiseaux. Les tortilles géantes d'Aldabra peuvent être repérées facilement car tous les hôtels et restaurants des îles les gardent comme animaux de compagnie. Les Seychelles sont également dotées de montagnes prêtes à être explorées et pour les randonneurs, c'est un endroit parfait. À la tête de notre classement, nous trouvons l'Afrique du Sud. Située à l'extrême-sud de l'Afrique, l'Afrique du Sud est un des plus beaux pays d'Afrique et est le 23e pays le plus peuplé au monde avec plus de 60 millions d'habitants. Sa capitale est Pretoria et sa plus grande ville est Johannesburg. Le pays est constitué de 11 provinces et les coûts de la vie en Afrique du Sud, est relativement élevé, surtout à Johannesburg et au Cap. Les débits acceptés sont les rangs sud africains et les rouges. L'Afrique du Sud est riche en culture et en histoire. Parmi les sites touristiques à visiter, figurent notamment le Cap, la ville la plus étendue du pays située sur la côte atlantique, l'incroyable parc national de Kruger, qui est l'un des plus anciens est l'un des plus grands parcs d'Afrique. Il expose la meilleure faune et il est le meilleur pour les parcs et safaris dans le monde. Encore qu'il est l'une des plus grandes réserves de gibier d'Afrique, les visiteurs peuvent soit faire un safari dans les parcs, soit des visites privées pour voir les cinq grands animaux. Il y a aussi une colonie des 3000 manchots qui sont présents à Boulder Beach au Cap. La Table Mountain, située au Cap, est également une attraction touristique importante avec de nombreux visiteurs utilisant les téléphériques ou la randonnée jusqu'au sommet. Vous pouvez y visiter aussi le Bly Drive Canyon, qui est le troisième plus grand canyon d'Afrique. Avec la majorité des vignobles présents en Afrique d'ici, les amateurs de vin vivront une expérience inoubliable en dégustant des vins des classes mondiales. Les amateurs de golf seront également comblés étant donné que le pays ne compte pas moins de 400 terrains de golf. Le climat en Afrique du Sud varie en fonction des régions. Les températures sont généralement chaudes et les précipitations abondantes. L'Afrique du Sud est un pays très diversifié qui offre aux touristes une multitude d'expériences différentes. Si vous êtes à la recherche d'un voyage exotique et passionnant, l'Afrique du Sud est sans aucun doute un pays à visiter. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notifications, lâchez-moi une grosse pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces endroits. Mais retenez l'Afrique n'est pas un pays unique. C'est un continent avec 54 pays, 54 cultures différentes, 54 aliments différents, 54 modes de vie différents et plusieurs langues. Passer en revue seulement 10 pays, c'est passer à côté de la magie de l'Afrique. C'est un endroit qui rivalise presque partout dans le monde et peut vous aider à mieux vous retrouver. Merci et à la prochaine.